L'Enfant Réparé, c'est un livre qui est né à l'issue de l'écriture du roman Mon Père, que j'ai écrit il y, a, il y a trois ans, et à la suite de quoi j'ai été très très mal, physiquement très malade, très... je souffrais énormément, et je me posais la question de savoir pourquoi j'ai écrit un tel livre, un tel sujet aussi euh, terrible, et euh, à l'issue de l'écriture du livre, je suis allé à l'hôpital, parce que ça allait pas bien, et à l'hôpital, en attendant les résultats, qui disait qu'il n'y avait rien, et c'est terrifiant de penser qu'on peut souffrir de quelque chose qu'on ne trouve pas. J'ai trouvé le lieu de ma souffrance et j'ai commencé à l'écrire en marge d'un livre de poche que j'avais avec moi. Et en rentrant chez moi, j'ai continué à écrire l'expérience de mon père et ça a donné l'enfant réparé. C'est un livre, c'est un récit, c'est un livre intime, c'est un livre sur mes, mes blessures d'enfant, sur la façon dont j'ai été abîmé, massacré, dévoré. Et j'ai essayé de remonter le, le, le, le fil de ce qui m'était arrivé. Et je me suis rendu compte que dans tous mes livres, quelque chose parlait toujours de ça que je ne voyais pas, que tous mes livres précédents, mes neuf livres précédents me poussaient à écrire celui-ci, et qu'au fond, c'est le livre, je crois que je me suis mis à écrire il y a 10-12 ans pour écrire ce livre. Donc il est ce livre qui raconte ce, ces 10 ans de littérature, qui raconte ce que la littérature peut permettre de piocher en soi et d'aller découvrir. Et cet enfant réparé, c'est un enfant mort qui était moi, que j'avais en moi et que j'ai été chercher. Il m'a fallu 10 ans pour le ramener à la surface du monde pour lui dire qu'il n'était pas laid, qu'il n'était pas méchant et qu'on l'aimait. L'Enfant réparé, il est l'aboutissement, pratiquement, de l'écrivain de la famille. D'une certaine manière, puisqu'on va retrouver dans L'enfant réparé des personnages, des situations qu'on voyait déjà dans L'écrivain de la famille. Mais cette fois, tout est dépouillé, du, dé, dénudé, déshabillé du costume du roman. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la distance, il n'y a plus le, le confort de, de, des cachets, des, des, des, du maquillage. On est dans, dans quelque chose d'absolument authentique, d'absolument sincère, d'absolument dénudé, dépiauté, incisé. Et, euh, euh, et ce livre, il, il, il, il clôt ces dix ans de, de, de travail, il clôt cette cette enquête que j'ai réalisée malgré moi et que les mots euh, euh, m'ont obligé à déterrer. L'expérience des précédents romans a façonné une écriture, a sculpté une manière de, de, de raconter, que je, qui est la mienne et que je garde dans, dans, dans ce livre. Le sujet, il n'y a, a plus de distance euh, euh, fictionnelle. Euh, je ne me suis jamais posé la question, quand j'ai commencé l'écriture de l'Enfant réparé, de savoir si c'était un récit intime, une autobiographie, c'était un livre. Et vous savez, il y a une poète qui s'appelle Anis Koltz, qui est absolument merveilleuse et que j'aime à lire et qui me réconforte beaucoup, qui écrit des poèmes et qui a eu cette phrase incroyable qui a dit « Est-ce que j'écris le poème ou est-ce que c'est le poème qui m'écrit ?» Et je crois que l'Enfant réparé, c'est ce livre qui m'a écrit.